Salut les merci beaucoup bon, de nouvelle vidéo vidéos d'Antoine Scanit. C'est l'épisode bonus. En épisode bonus, on va euh, affronter les occultes. C'est parti. c'est un match de 15 minutes dans le jeu, donc de la moyenne de 15 minutes dans le jeu d'ici, dans notre jeu à nous. C'est-à-dire euh, c'est un match d'une mi-temps. Donc l'épisode ne sera pas très long. Ce sera très simple à publier. Effectivement, c'est un match contre les occultes aussi l'information, euh, je vais améliorer ce que j'ai viré je vais mettre Eugène qu'on vient juste de refaire son avis précédent pour que j'ai fait des pauses euh, voilà ça dit beaucoup bien ah c'est bon on bah, va les éclater, c'est trop facile donc, le but, je vise une 5-0, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Hop, hop, je sais exactement ce qu'il faut faire. J'ai fait des petits jeux avec ça. D'abord, BIM, tiens, marteau. Tiens, tiens, tiens, marteau. Distorsion. Ouais, But! Attends comment tu viens, pour ça, bien, quoi, ça de mmh, On a qu'une demi mi temps. On enfin, se Ah, merde, je parti. Vas-y, Eric, bordel! Oh! Voilà! On lui chie la balle, on fait une passe à Axel, qui a fait une passe à Conwell, passe à Kevin, passe à Axel, passe à Kevin, passe à Axel! Et je suis bête. désolé, hein. c'est en que j'ai pas joué, mais bon, je trouve que ça va, je me dépose plutôt bien. En plus, essayez de jouer sur des souls, vous allez voir, vous allez voir. Ça la différence. En plus c'est une bêta, il hein. y a des bugs. Hein. C'est une bêta. Allez, arrêtez, ils sont marteau. C'est un marteau Ouais Continuez comme ça Et aussi y Hop là ça accède, on va se marquer avec Axel pour faire une petite diversification. La chose, euh, hop, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Eh merde, non, mais il est en train de transformer. Je vais faire sinon, on est arrivé ensemble. Voilà, et hop, le cyborg Je vais, Je vais. L on à la place, tu mets ça et tu mets Nathan à sa place. Oh oui Attends, c'est épique Ah c'est trop... Oh merde, c'est trop beau On s'en fout, vas-y on s'en fout, on s'en fout J'ai utilisé la frénésie pour rien, vive et rien Oh vas-y, n'y plus ça, rase, n'y plus ça, rase, Oh oui, mais non Oh bordel de merde. Un 2-0 sur... oh, c'est pas mal hein, pour un début. Parce que je vais mettre un petit troisième. Hein, pour le kiff, vas Axel. Oh oui Oh oui c'était beau C'était pas la maillou C'est pas du tout la maillou C'est la maillou Des cheveux de Cyborg, c'est un plagiat des cheveux d'Axel. Hein. Je sais tout de suite. Hop là! Vas-y! Axel! Oh, regarde! Le Allez, 3-0. 4-0, mais 5-0, c'est impossible. Après, on va aussi faire euh, la revanche dans un autre, dans un autre bonus. On va faire la revanche. Ça tombe juste minutes. La juste 3 minutes, non, 3 minutes hein, pas 3 minutes. Ouais. Et donc, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je euh, vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine!